Qu'est-ce que tu attends du film, Estelle Des films Ah euh... <rire> Qu'est-ce que j'attends du film euh... bah, que, que, que, Bien sûr que ça montre notre activité d'épigraphiste sur le terrain que ça en montre tout, euh, tous les aspects, en fait, puisque je, je pense qu'on ne se fait pas trop idée de notre métier. De, de de ce que c'est d'aller voir toutes ces églises, ou tous ces, ces musées, ces châteaux et euh, le fait de travailler sur la, cette documentation, cette, cette matière, euh, les petits détails et aussi les, les, les, les rencontres que, que l'on fait, les, les, le travail euh, soit avec les conservateurs, avec les gens qui sont dans les musées ou bien les, là, les communautés religieuses qui, qui gardent euh, ces monuments. Donc, que ça montre cette réalité-là, d'abord tout simplement et que ce soit... Euh, compris euh, par, par tous, euh, que, ça, euh, que ça conserve aussi peut-être une, une trace de cette mission, qu'elle ce soit pas seulement dans nos mémoires, mais qu'on ait cette trace visuelle, et que ça transmette aussi l'esprit de, de cette mission. Comment ça s'est déroulé, l'ambiance, les gens, les, tous ces moments saisis euh, sur le vif, et qu'ils euh, voilà, qu soient dans cette petite boîte, qu'ils soient conservés. Et puis, je pense aussi que ça peut être un film un peu formateur pour des étudiants ou des jeunes chercheurs, de voir comment se passe le travail. Ça peut être un objet de réflexion aussi. Ça pourrait même faire partie des archives de la recherche ensuite. Voilà. On ne sait pas ce que va devenir le film si dans 20, 30, 50 ans, il est retrouvé. On verra comment travailler les épigraphistes à ce moment-là. J'attends à la fois plein de choses et je suis sûre que je vais être étonnée de ce qu'il va donner et que ça va ouvrir encore de nouvelles pistes, j'en suis certaine.